pas envie ça vous arrive de de pas avoir envie voilà voilà voilà, voilà ça y est ça y est c'est fait je, je crève l'abcès j'ai beau être optimiste j'ai beau avoir l'étiquette du roi de l'optimisme et bien même étant roi de l'optimisme j'ai pas envie Aujourd'hui, je pas envie. Euh... Je vais vous dire, ce, ce défi millésime, mon aventure intérieure de 365 jours, finalement, ça fait déjà un bout de temps, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, j'arrête, j'arrête pas, euh, est-ce que je vais me décrédibiliser Vous savez, ces moments où vous... vous... Vous vous fixez des objectifs et au final vous avez l'impression que vous avez peut-être fait, vous avez peut-être un peu exagéré, vous avez peut-être euh, euh, surévalué votre capacité à réaliser ou à arriver à cet objectif. Et moi je me demande si dans mon enthousiasme et dans ma volonté de partager avec vous mon quotidien pour que ça puisse vous inspirer, pour que vous puissiez voir qu'il est possible d'être optimiste au quotidien. Alors, parfois peut-être pas, hein, vous avez vu, si vous avez suivi ce programme, il y a des jours où eh bien, il est plus compliqué que d'autres d'être optimiste, et ça dépend de plusieurs facteurs, euh, c'est est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis de mauvaise humeur, est-ce que j'ai mal dormi, euh, voilà, tout ça, ça joue. Est-ce que j'arrête ce programme Non mais parce que franchement... Euh, bon c'est vrai, allez vous me direz, je vous entends déjà dire parce que je me suis fait la réflexion aussi, allez y es presque, euh, t'as déjà fait le gros du, du, du... c'est vrai que j'ai fait le gros du trajet, euh, là, là je suis aux alentours des 300, euh, 300 jours donc j'ai plus que 65 jours à tirer, allez deux gros mois, oui c'est vrai. C'est vrai. Euh, si ce n'est que ça prend plus de temps que je ne pensais. Parce que ces simples petites vidéos, là, prises à bout de bras, euh, avec mon smartphone, euh, il faut quand même les monter, il faut quand même les publier, il faut écrire le texte, il faut, il faut faire des petites vignettes. Enfin, moi, j'aime quand les choses sont bien faites et sont propres. Voilà, ça fait partie de mon esprit professionnel. C'est simple, mais malgré, derrière cette, malgré cette simplicité, derrière, il y a tout un travail. J'ai pas mal de boulot. Euh, et je me dis, voilà. Euh, J'arrête ou pas. Et c'est là où parfois, on a besoin d'encouragement des autres. Vous savez, ces moments où vous vous dites, oui, finalement, dans le fond, quand je réfléchis, j'ai envie d'aller jusqu'au bout quelque part. Bien entendu, je sais que si je vais jusqu'au bout, je serai fier de moi. Je sais que au bout de... Quand j'aurai fait ma 365 e vidéo, je sais que je vais être fier de moi, je sais que j'aurai fait quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est pas un défi de 21 jours, c'est pas un défi de 30 jours, c'est pas juste 30 vidéos ou 21 jours, c'est un an, c'est sur un an, et je me rends compte, et déjà, ça fait plusieurs fois que c'est énorme euh, En plus, euh, je ne sais pas, je, bien sûr, vous me suivez, vous qui me regardez, mais combien, j'en sais rien, j'ai pas vraiment pris... de à savoir combien de gens me suivent, est-ce que je le fais pour une poignée de personnes, est-ce que je le fais pour plusieurs milliers de personnes, est-ce que je le fais pour plusieurs dizaines de milliers de personnes, parce qu'au fond, si je fais ce métier, c'est aussi pour, pour influencer positivement mon environnement, je ne fais pas que pour moi, je ne fais pas pour être aimé, je ne fais pas pour être euh, adulé, je ne fais pas pour être mis sur un piédestal, je le fais parce que j'ai réellement et sincèrement envie de partager le bonheur et l'optimisme autour de moi, parce que je sais que c'est possible, surtout dans dans... Dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans l'environnement anxiogène, euh, avec tout, toutes ces difficultés, qu'elles soient politiques, économiques, écologiques, euh, de sécurité, euh, les attentats euh, qui gâtent à chaque fois. C'est vrai que si on fait le tour, euh, ouais, c'est vrai que je suis content de faire ce que je fais parce qu'au fond, euh, quelque part, ça me pousse aussi à avoir conscience de mes journées. En fait, faire ces vidéos, si je regarde l'avantage, l'un des avantages que j'ai, c'est que pour faire ces vidéos, les vidéos que je fais pour vous, je suis obligé chaque jour de me concentrer sur quelque chose de positif pour avoir quelque chose de positif à vous raconter. Et je veux dire que déjà, à ce stade de l'expérience, euh, c'est tout bénef. Euh, bien entendu, j'ai eu des moments plus et moins, hein, comme tout le monde, mais comme j'ai dû aller chercher le positif pour pouvoir vous communiquer ce message d'optimisme, pour vous montrer l'exemple, parce que j'ai voulu choisir cette pédagogie par l'exemple, j'ai été poussé et forcé à chercher les choses qui euh, me faisaient du bien pour vous faire du bien. Et ça m'a fait du bien. Donc voilà, c'est en donnant qu'on reçoit. Vous voyez, en parlant avec vous, je suis en train de, de m'auto-convaincre qu'il faut que je continue. Mais voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, comme pour vous, j'ai peut-être envie d'être encouragé par vous aussi. Peut-être dans vos commentaires... Allez, partagez ou mettez-moi des commentaires ou dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi tout simplement si vous pensez que c'est ridicule, bah dites-le que c'est ridicule, euh, ben voilà. Euh, mais il est vrai que professionnellement parlant, c'est tout bénéf pour moi de faire un programme de 365 jours qui a mon expertise d'optimiste, puisque je fais des conférences sur l'optimisme et puis j'aide les entreprises à développer l'optimiste. Je m'éparpille, je m'éparpille, je suis déjà presque à 6 minutes de vidéo là, ce pas l'habitude j'avais envie de me confier, j'avais envie de parler, j'avais envie, voilà, c'est une journée où je n'ai pas envie. Et même si j'ai envie d'avoir envie, ce <rire> n'est pas évident. Voilà, peut-être que comme vous, j'ai besoin d'encouragement, je suis comme vous. Euh, là, je suis seul devant, devant mon, petite, mon petit objectif, il y a mon téléphone là juste devant moi. Je sais que là derrière, il y a des gens qui me regardent, je sais, parce que je reçois régulièrement des messages, je reçois régulièrement des emails, bien entendu, je sais que vous me regardez mais j'ai peut-être envie, comme pour vous, juste envie d'avoir de, des compliments, c'est bête, on en a tous envie et je pense que me l'admettre, c'est aussi être honnête envers moi-même et envers vous-même, je fais ça, je fais ça tout simplement, c'est gratuit, hein, vous le savez, je fais ça sans chercher autre chose derrière, mais voilà, avoir des encouragements, c'est toujours agréable, c'est toujours bon de savoir que ce qu'on fait est approuvé ou en tout cas est apprécié, et euh, voilà je suis juste envie de vos encouragements. <rire> C'est ridicule ou pas bon, En tout cas, je l'assume. Voilà, je l'assume. Euh, euh, voilà. Donc, euh, aidez-moi, soutenez-moi. J'ai un petit coup de blues là. Et ça prend en effet beaucoup de temps. J'avais pas envie de continuer. Je fais quand même cette vidéo. Je me dis tant pis, je me fous à poil. Tant pis si vous pensez que je suis ridicule. Tant pis si vous pensez que, que cette vidéo n'a aucun sens. Tant pis parce que de toute façon depuis le début là, depuis le début je me mets à poil devant vous, euh, vous avez appris à me connaître, si vous me suivez depuis le jour 1, vous avez appris un peu à me connaître et savoir un peu comment je fonctionne, voilà, j'ai envie de compliments. <rire> tout simplement, voilà, comme tout le monde, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, et c'est pareil pour moi, voilà, j'ai juste, maintenant, parce que j'ai un petit découragement, un petit coup de blues, voilà, envoyez-moi des messages qui me donnent envie de continuer, et euh, voilà, de, de toute façon, je, je sais au fond de moi que je continuerai, c'est juste que ça... Ça, ça demande de l'énergie, ça fait mal, c'est un petit peu comme une épreuve sportive, c'est un petit peu comme tous les champions ont des champions qu'à partir du moment où ça commence à faire mal et qu'on va au-delà du seuil de la douleur, là ça fait plusieurs fois que je vais au-delà du seuil de la douleur, là c'est vraiment un seuil plus, euh, plus prononcé que d'habitude et si j'ai envie de gagner ce défi, je sais que je vais devoir le faire et je sais que je serai vainqueur, que j'aurai gagné, que je l'aurai fait, et personnellement, je ne connais personne, ou en tout cas pas à ma connaissance, de, qui, qui ait fait un défi de 365 jours à partager son quotidien avec les internautes, avec des inconnus ou des amis ou, ou, ou tout simplement des gens qui, qui me suivent. Je ne vous connais pas, et parfois je vous connais ou parfois j'ai appris à vous connaître parce que vous m'avez envoyé des messages et ça fait du bien. Comme quoi, Internet, c'est aussi, aussi un, un bon moyen de rassembler et de fédérer les gens. Donc, euh, merci de m'avoir supporté là presque 9 minutes. Allez, je vais vous laisser parce que 9 minutes c'est vraiment long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, simplifiez-vous la vie. Moi je la complique, mais simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao les amis.